Dans cette vidéo, nous allons découvrir la réciproque du théorème de Thalès en précisant bien ses hypothèses d'application, puis regarder à quoi elle sert, et enfin présenter un exemple d'application. Commençons tout d'abord par un rappel de logique. La réciproque d'une propriété s'obtient en échangeant les hypothèses et la conclusion de celle-ci. Voici donc la propriété de départ, le théorème de Thalès, à partir duquel on va essayer de construire sa réciproque soit AB et AC de droites séquentes en A, M et N, deux points appartenant respectivement aux droites AB et AC. Si les droites MN et BC sont parallèles, alors les longueurs des côtés des triangles AMN et ABC sont proportionnelles. Dans cet énoncé, les hypothèses figurent ici en bleu et la conclusion en rouge. Échangeons maintenant ces hypothèses et cette conclusion, afin d'essayer de construire la réciproque du théorème de Thalès. On obtient alors la propriété suivante. Prenons l'exemple suivant pour comprendre ce qui se passe. Et pour cela, considérons la figure constituée de découpage régulier présenté à l'écran. On vérifie que les points A, M et B sont bien alignés, que les points A, N et C sont alignés aussi, et que les rapports AM sur AB et AN sur AC sont égaux à 1 tiers par construction. Et pourtant, il est facile de voir que les droites MN et BC ne sont pas parallèles. En fait, il faut juste remarquer que les points A, M et B et les points AN et C sont certes alignés, mais pas dans le même ordre. Si on trace les triangles AMN et ABC, on remarque qu'ils ne sont pas dans une configuration de Thalès avec des triangles emboîtés ou dans une configuration croisée. Cela étant précisé, on peut énoncer la réciproque du théorème de Thalès en tenant compte de cette remarque. Soit AB et AC de droites séquentes en A, M et N, deux points appartenant respectivement aux droites AB et AC, tels que les points A, M et B soient alignés dans le même ordre que les points A, N et C. Si les longueurs des côtés des triangles AMN et ABC sont proportionnelles, alors les droites MN et BC sont parallèles. La réciproque du théorème de Thalès sert donc à démontrer que deux droites sont parallèles. Mais que se passe-t-il si la proportionnalité n'est pas vérifiée C'est justement la conséquence du théorème de Thalès. Sous les conditions précédentes, s'il n'y a pas proportionnalité sur les longueurs des côtés des triangles, c'est que les droites MN et BC ne sont pas parallèles. Terminons en présentant un exemple d'application de la réciproque du théorème de Thalès et considérons pour cela la figure suivante. Que peut-on dire des droites MN et BC Tout d'abord, et vérifions que les deux triangles AMN et ABC sont dans une configuration de Thalès. Par hypothèse, les points AM et B sont bien alignés dans le même ordre que les points AN et C. Comparons alors les rapports des longueurs de côté qui se correspondent dans ces deux triangles. Et comme le rapport AM sur AB est égal à 1,6 et le rapport AN sur AC est lui aussi égal à 1,6, on peut affirmer que ces deux rapports sont égaux. Et donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, on peut conclure que les droites Mn et Bc sont parallèles. En conclusion, on peut retenir trois choses. Primo, que la réciproque du théorème de Thalès sert à démontrer que deux droites sont parallèles. Secondo, qu'il faut vérifier d'abord l'ordre de l'alignement des points afin de s'assurer de bien être dans une configuration de Thalès. Et tertio, si sous ces conditions la proportionnalité n'est pas vérifiée, c'est la conséquence du théorème de Thalès qui s'applique et permet d'affirmer que deux droites ne sont pas parallèles.